La politique, cette famille chez les Clairefailly. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle pour la région bruxelloise, Bernard Clairefailly est notre invité aujourd'hui. Bonjour Bernard Clairefailly. Bonjour. Comment allez-vous Je vais bien, aussi bien qu'on puisse aller tous dans cette crise, ce moment très particulier. Euh, on vit ce confinement ou ce déconfinement progressif. Euh, dans un état psychologique qui varie de l'un à l'autre, moi ça va, ça va bien, mais on a toujours cette espèce de stress, cette angoisse de l'avenir, euh, ce besoin de retrouver les contacts sociaux avec tout le monde qui nous pèse un peu, mais bon, à part ça, à part ça on, on, on vit pas trop mal. Ah ouais. Bernard Clairfailly, le marché de l'emploi est fortement bouleversé par la crise du Covid. Peut-on considérer qu'il y a malgré tout aussi des opportunités à saisir oui, il y a un bouleversement terrible. Cette crise est une, une, une catastrophe en, dans le sens où le cadre sanitaire, évidemment. Il y a beaucoup de, euh, beaucoup de gens qui sont atteints, des morts, une crise terrible dans le secteur de soins et de la santé, mais aussi un bouleversement social et économique. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait euh, d'énormes pertes d'emplois, de pertes d'activité, des faillites. Euh, ça va être très, très dur pour beaucoup d'opérateurs économiques. Pour certains secteurs, ça va bien, l'alimentation, le transport, euh, euh, le, le, le, tous ces secteurs-là fonctionne bien, mais d'autres secteurs le vivent très très mal. L'horeca, l'hôtellerie, euh, euh, l'aviation, enfin que sais-je. Euh, euh, c'est donc un bouleversement profond euh, de, du, du modèle économique dans lequel nous sommes. Et on ne sait pas à quel rythme l'activité va reprendre. On espérait tous un effet rebond euh, pour se confine pendant cinq semaines et puis c'est fini. Non. On comprend aujourd'hui que euh, certains secteurs vont être impactés pendant longtemps que certains acteurs économiques vont avoir des pertes d'emploi, des pertes d'activité, des pertes de commandes, des faillites, des fermetures d'entreprises, des de licenciements collectifs ou autres, donc euh, c'est assez préoccupant. Mais euh, il y a aussi des activités qui changent. J'ai dit, il y a des secteurs pour l'instant qui sont en pleine recherche d'emploi. Puis il y a ceux qui vont se trouver demain euh, en questionnement sur leur activité, leur emploi, et on va devoir repenser certains business models. Euh, L'hôtellerie, demain, ne fonctionnera peut-être pas comme elle fonctionnait hier. Le tourisme, les activités créatives, l'événement. Euh, donc il y a plein de secteurs où il faut euh, aujourd'hui repenser le modèle, peut-être repenser son orientation professionnelle. Et euh, ben, cette crise donne l'occasion à tous ceux qui sont dans ces situations-là de se réinterroger, parce qu'on a tous des talents, des compétences, et c'est pas parce que le secteur dans lequel on travaillait va peut-être être moins attra attractif demain euh, qu'on ne peut pas déployer ses talents ailleurs, et donc euh, profiter de ce moment pour euh, faire son bilan de compétences, pour euh, suivre de nouvelles formations. Euh, on a vu par exemple que la digitalisation de l'emploi est un phénomène qui est une tendance qui existait, mais qui va s'accélérer fortement. Donc aujourd'hui, on cherchera beaucoup plus des gens qui ont des compétences numériques, digitales. Euh, on... Il y a plein de secteurs qui vont devoir se réinventer, euh, et donc tous ceux qui peuvent faire une amélioration de leurs compétences pour profiter des opportunités, de la reprise, euh, font le bon choix. Euh, et je crois que tout le monde a les compétences pour euh, trouver du boulot, mais peut-être qu'il faut être plus original, plus créatif, sortir de ses balises euh, et regarder euh, l'avenir tel qu'il est. Vous l'avez évoqué, euh, le monde du travail de demain. Justement, quelle place selon vous pour les personnes qui souhaitent lancer leur projet professionnel et peut-être se lancer dans une activité entrepreneuriale L'autre qui décrit, c'est une catastrophe, sanitaire, sociale, économique, mais c'est aussi un moment d'opportunité gigantesque, puisqu'on va réinventer euh, des business models, on va réinventer de nouvelles activités. Euh, et donc ce moment d'opportunité, c'est le moment des créateurs. C'est le moment de ceux qui innovent, c'est le moment de ceux qui euh, anticipent euh, l'avenir. Et donc, on aura peut-être plus besoin encore de créativité, d'inventivité dans les années ou mois qui vont venir. Et donc, des structures comme, comme celle-ci, comme, comme Smart, euh, qui accompagnent les gens qui ont des idées, qui sentent euh, comment va évoluer le monde, sont d'autant plus nécessaires, parce que comme le monde est en bouleversement, on a besoin plus encore de créativité, d'inventivité, d'innovation et de soutenir ces innovateurs dans, dans les nouveaux modèles, euh, économiques qui seront ceux de demain. Merci, Monsieur Clairfailly, pour ces réflexions. Merci.